Joli, plein de copains. Il y a un sport qu'on aime bien, s'appelle le football. Vous n'avez pas perdu votre temps. Vous qu'il y a des enfants qui jouent à la console en mangeant des tonnes de chips. Vous, vous avez couru, vous avez joué, vous avez peut-être perdu, gagné, peu importe. Vous avez fait du sport et vous avez profité de votre jeunesse que j'aimerais encore avoir, que je n'ai plus. Donc moi, je vous remercie. Je demande juste, après moi, de répéter le mot magique. Vous, ici, un, un, deux, oui, c'est si, si voilà, Oui,